Fortnite, c'est le jeu phénomène du moment, on en parle partout, vos enfants vous en parlent, peut-être que vous-même vous y jouez, peut-être que vous êtes tombé dedans. On en parle dans cette capsule de TechniNews, c'est juste après le générique. Bonjour, je suis Axel Crevaux aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, ce sont des infos sur les nouvelles technologies, des infos trouvées à droite à gauche sur le web et puis des infos, des... une formule qui va changer un petit peu parce que j'ai envie de changer un petit peu mais vous le verrez dans une autre capsule puisque par moment je vais prendre un sujet et je ne parlerai que de ce sujet pour... Toujours pareil, toujours le même principe, vous informer au mieux sur tout ce qui se passe dans le monde des nouvelles technologies. J'ai trois, les trois premières infos du jour concernent Google. La première, je vous en ai déjà parlé, ça concerne Google Lens. Google Lens, c'est quoi C'est transformer quel en quelque sorte votre téléphone et donc l'appareil photo lié à votre téléphone, le transformer en... Un petit peu un mouchard, un inspecteur, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je vous explique. Quand vous êtes sur une application de Google, à savoir ça va fonctionner avec Google Assistant principalement, j'ai testé sur mon iPhone, pour l'instant c'est toujours pas en place, vous allez pouvoir euh, cliquer sur une icône sur votre écran et tout ce que vous allez viser, l'application va vous dire ce que c'est. Alors, si c'est quelqu'un, on c'est mon fils qui m'a posé la question, ça va pas forcément fonctionner, voire ça va pas fonctionner, droit d'auteur, droit d'image, etc. oblige. Par contre, quand vous allez viser une plante, il va vous dire de quelle plante il s'agit, viser un animal, il va vous dire normalement de quel animal il s'agit, et bien entendu, on est dans le monde du commerce, et donc si vous, par exemple, vous taguez un objet, il va pouvoir directement vous, ram vous ramener vers un site marchand, pour que vous puissiez euh, acheter directement cet objet. Je vous en dirai plus quand je l'aurai testé, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Deuxième information sur Google, il s'agit de Google Earth Studio qui va bientôt permettre, euh, nous permettre de nous passer d'un drone, vous avez bien entendu. Alors les drones en France sont extrêmement réglementés, je sais que dans d'autres pays, ils sont pas mal réglementés aussi, et c'est normal puisque ce sont des véritables tondeuses à gazon qui volent au-dessus de nos têtes, donc c'est normal qu'on puisse pas faire n'importe quoi avec. Avec Google Earth Studio, on pourra euh, se servir des images qui sont déjà euh, dans la base, en fait, pour faire nos propres plans aériens. Et d'après ce que ça annonce parce que pour l'instant c'est pas en place je me, moi je me suis inscrit en tant que euh, testeur ou bêta testeur ou un truc comme ça mais pour l'instant j'ai pas encore pu utiliser l'outil mais en tout cas ça a l'air vraiment super sympa avec des images d'une très grande qualité euh, Google+, Plus je vous l'ai dit Google+, Plus donc c'est le euh, concurrent entre guillemets de Facebook, est-ce que Facebook a réellement un concurrent Je ne suis pas sûr et eh bien Google+, Plus avait annoncé une fermeture, ils ont d'abord fermé la page France, donc ça nous a tous mis la puce à l'oreille, et puis ils ont annoncé une fermeture courant 2019 à savoir en août, et là ils se servent d'une nouvelle problématique, il y a eu une nouvelle faille de sécurité ou un truc comme ça, et donc Google Plus va fermer ses portes en avril. Alors attention, si vous avez vos business, votre business dessus, pensez que ça va bientôt être terminé, donc il va falloir transférer ailleurs. On passe à Instagram maintenant, Instagram dans la messagerie d'Instagram, euh, Instagram vient d'installer un mode talkie walkie, alors le mode talkie walkie c'est une façon de se parler, hein. moi j'utilise principalement l'application Voxer qui est pour moi une excellente application. Mais vous avez la possibilité sur Instagram maintenant d'appuyer sur euh, un petit micro dans les messages de euh, Instagram et de discuter directement avec quelqu'un. Alors, c'est très très inspiré de euh, WhatsApp, mais comme tout le monde le sait, WhatsApp, Instagram et Facebook euh, appartiennent tous à la même boîte, à savoir Mark Zuckerbach. Et donc, ça appartient à Facebook, donc c'est un petit peu normal qu'ils viennent se piquer, les trucs, des, les astuces des uns des autres. Je termine cette technique news avec Fortnite. Je viens de lire un truc qui m'effraie sur euh, ce que nous sommes en train de devenir, nous les humains. Aux Etats-Unis, ils ont ouvert des centres de désintoxication pour euh, lutter contre ce jeu et il y a des gens, des adultes, des parents qui ont envoyé leurs enfants, leurs ados en centre de désintoxication parce que ce jeu devenait beaucoup trop addictif, que, qui prenait beaucoup trop de temps et de place dans la vie de leurs enfants. Et donc pour les protéger, ils les ont envoyés 3 à 4 semaines, vous avez bien entendu, 3 à 4 semaines pour se déshabituer de ce satané jeu qui est effectivement très... Très bien fait, le principe est très sympathique, on est à larguer sur une île avec une centaine de concurrents et puis le principe c'est de faire top 1 et non pas top 1, top 1, top 1, c'est top 1, top 1, finir le premier. C'est chouette le problème, c'est comme c'est difficile de finir top 1, de faire premier, et eh bien on va recommencer et recommencer et recommencer, c'est en ligne donc on peut se parler, etc. Bref, c'est un jeu extrêmement addictif et donc je vous... Je vous avertis que ce soit pour vous ou pour vos enfants, faites attention à ce type de jeu. C'est vraiment quelque chose qui déconnecte les gens de la réalité, puisqu'on est dans un monde complètement virtuel, même si ce sont des personnages euh, fictifs, parce qu'il y a son concurrent direct qui s'appelle PubG, qui lui, ça se passe pareil, c'est une centaine de concurrents sur une île, mais là ce sont des vrais personnages, des vraies armes, enfin des vrais, quand je dis des vrais, c'est beaucoup plus proche de la réalité en termes de graphisme, je veux dire, c'est proche de la simulation, mais Fortnite c'est quelque chose de... Euh, entre guillemets sympathique parce que c'est des armes absolument abracadabrantes etc etc mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en arriver à être à créer des drogues euh, des drogues numériques au final je sais pas alors je vous laisse là-dessus je vous laisse sur cette réflexion finale sur une note peut-être pas forcément très drôle mais je me devais de vous parler de ça parce que je trouve ça absolument aberrant je suis même tombé sur une vidéo j'ai regardé juste le début j'ai pas pu aller plus loin une vidéo qu'une émission américaine s'est amusée à faire ils ont proposé aux parents d'éteindre la télé en pleine partie de Fortnite Et quand j'ai vu la réaction des gamins euh, Alors c'est vrai que franchement c'est pas sympathique Qu'on soit adepte ou pas de Fortnite ou d'un autre jeu Si vous êtes en plein jeu et qu'on vous coupe la télé Si vous êtes en pleine émission, match de foot ou film J'en sais rien et qu'on vous coupe la télé c'est pas cool Mais là sincèrement On avait un petit peu l'impression de voir des bêtes en furie euh, Des espèces de Barjots total, des espèces de, de, de Ouais de barjots, de gens Qui pètent les plombs comme on dit Parce que tout d'un coup on leur avait coupé leur jeu Donc je dis juste Attention à ce que ça n'aille pas trop loin. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette TechniNews. news. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous souhaite une excellente matinée, une excellente après-midi, une excellente soirée, une excellente tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye